bonjour à tous bienvenue sur la chaîne bokeh dans cette vidéo je vais vous présenter les différentes améliorations apportées à la liste des prêts du compte lecteur donc là je vais accéder à la liste des prêts en cours de chloé donc, dans cette liste de prêts on peut voir qu'on a une action tout prolongée qui permet de prolonger donc tous les, tous les prêts qui sont en cours et vous avez euh, différentes colonnes donc les améliorations apportées euh, à cette liste se trouvent dans la configuration c'est à dire que ici je suis donc sur la liste des prêts en cours connecté avec un administrateur ce qui me permet d'accéder à l'outil propriété et ici je peux configurer l'affichage euh, du tableau des prêts donc je peux notamment lui rajouter euh, des outils donc là je vais pour la démo lui mettre, hein. je vais lui mettre hop la page. On va paginer le tableau. Je vais mettre un lien imprimé. Ensuite, l'export Unimark, l'export de code barre. Je vais mettre le formulaire de recherche tout en haut et le tout prolongé comme cela. Je peux également changer la composition du tableau et aussi l'ordre des colonnes. Donc, par exemple, donc là, au niveau des colonnes sélectionnées, ça me convient, mais je pourrais très bien enlever l'auteur. Euh, ainsi que le support, replacer le titre en premier, puis une vignette, n'attend pas un retour prévu. Euh, voilà. Donc je valide cette configuration, je retourne sur la liste de prêts de mon abonné et je rafraîchis la page pour recharger la configuration. Donc là on se retrouve avec le, la nouvelle liste de prêts. Euh, qui utilise la configuration paramétrée. Donc je retrouve bien le, le formulaire de recherche qui va me permettre par exemple de trouver euh, parmi euh, ceux que j'ai en cours, je vais pouvoir filtrer euh, à la date d'emprunt. Par exemple là je vois que j'ai une date d'emprunt qui a été faite en mai 2013. C'est des données d'exemple. Hein. Donc si je mets le 05 2013 jusqu'au 31 mai 2013, et que je valide. Voilà, je me retrouve bien avec cet emprunt. Même principe pour la date de retour, et ensuite je peux filtrer par réservé par d'autres, qui va filtrer sur cette colonne. Je peux également paginer, donc là je n'ai pas de... je n'ai pas de pagination, puisque j'ai qu'un document. Et enfin, je peux décider d'imprimer, d'exporter en Unimark les codes barres au format CSV ou de tout prolonger sur la liste que je vois actuellement. C'est-à-dire que si j'enlève la date d'emprunt pour avoir un peu plus de documents, que je vais filtrer par exemple, alors est-ce que j'en ai un peu plus Voilà, par exemple, en, je vais prendre juste ceux de 2018. Avec une date de retour en 2018, donc je vais pas en mettre en janvier 2018 au 1er janvier, au 31 décembre plutôt. 31 décembre 2018. Je valide. Donc là, je me retrouve avec tous les documents qui ont une date de retour prévue pendant l'année 2018. Donc on voit qu'il m'en reste quand même 26, c'est l'indicateur sur mon paginateur. Donc là, je vais par exemple cliquer sur imprimer, donc qui va me proposer voilà, un aperçu avant impression euh, des, différentes, euh, des différents exemplaires, des différents documents euh, que, que j'ai euh, en date de retour prévue en 2018. Même chose pour l'export Unimark. Donc là, je vais enregistrer voilà, un fichier euh, TXT donc au format Unimark qui va contenir euh, cette liste de 26 documents. Même chose pour les codes-barres où je vais recevoir, je vais pouvoir télécharger un fichier CSV qui contient les codes-barres euh, de cette liste de documents filtrés. Voilà pour les prêts en cours, vous avez la même fonctionnalité au niveau de l'historique de prêt. donc vous pouvez aujourd'hui, alors il va me falloir retourner à mon compte, je vais vérifier mon historique de prêt. un peu long, on peut avoir un grand historique. Donc voilà, j'ai fini par charger donc mes 234 documents, donc aujourd'hui, qui sont euh, déjà paginés. Euh, mais je vais pouvoir rajouter des informations. Donc là, je retourne sur « Retour à mon compte en administration ». Je vais sur « L'historique de prêt de l'administrateur ». Et ici, pareil, je vais pouvoir sélectionner différents outils, donc notamment l'export Unimark, l'export de code barre, l'impression. Au niveau de la composition du tableau, euh, je vais retrouver euh, ces colonnes-là, que je peux activer ou désactiver, ou réordonner. Donc, par exemple, je vais rajouter ici euh, l'export Unimark, là, on va tous les mettre, l'export de code barre, le bouton d'impression, et au niveau des colonnes, euh, je vais pas mettre le titre pas mettre l'auteur pas mettre la vignette ni emprunter de part je vais laisser juste la date d'emprunt la date de retour, je vais, je vais quand même remettre le titre et la vignette Hop, comme ça je valide je vais pouvoir rafraîchir mon historique de prêt. on va refaire un peu de temps puisqu'on va chercher donc via web service le résultat Voilà. Et donc ici, je me retrouve bien avec euh, mes différentes choses. Donc là, je pourrais filtrer Est ce que je vais avoir. Est-ce que je vais avoir des documents Par exemple, j'en ai pas mal en janvier. Voilà, par exemple, je vais prendre ceux du décembre 2016. Donc la date de retour, ou la date d'emprunt, je vais prendre euh, en octobre 2016. Donc 01. 10 2016 au 31 10 2016 je valide voilà et je me retrouve donc avec 11 documents euh, que j'ai empruntés à cette date voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu Je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh et n'hésitez pas à vous abonner.